Anne-Frédéric, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, Anne-Frédéric Rochat, vous êtes en lice pour le prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2022 avec ce très beau roman euh, Longue Nuit et Petit Jour, paru aux éditions Slatkin il y a quelques mois. Alors, Longue Nuit et Petit Jour raconte l'histoire d'Edvige euh, qui, suite à un chagrin d'amour, passe l'été dans un chalet de montagne prêté par une amie. Soudain, apparaît un homme et à partir de là, tout change des rêves, des visions. Euh, L'au-delà lui apparaît, sa maman morte lui apparaît. Euh, comment euh, ce, ce roman euh, est parti Quel était le point de départ Qu'est-ce que vous avez eu envie de nous, de nous raconter Alors, euh, de plus en plus, quand j'écris, je me laisse euh, guider par quelque chose. Euh, je ne fais pas trop de plans. Donc, euh, la première chose que, qui m'est venue, c'était le chalet de montagne, la solitude, un isolement. Un personnage un peu fragile aussi, parce que j'adore travailler sur les personnages fragiles. Donc euh, cette Edwige, elle a, avec une rupture récente, elle a perdu sa mère, donc elle est dans un, un endroit fragile. Et puis après, je me laisse guider. J'ai eu le chalet, j'ai eu tout à coup, cet homme qui apparaît et j'avais envie de travailler sur les glissements quand même. Je savais que j'avais envie de travailler sur ces glissements où on ne sait pas si c'est de la folie ou si c'est une sensibilité à d'autres choses, qu'est-ce qu'on en sait après tout. Pour toucher du doigt, l'absurdité de, de l'existence en fait, l'absurdité d'être au monde, ça me paraît tellement fou que des fois ces glissements me permettent de, de travailler là-dessus. On se dirait presque dans un film fantastique. Hein. Euh, on ne sait plus au bout d'un moment ce qui est réel, euh, ce qui est de l'ordre du fantastique, de ce qui est de l'ordre des rêves, des visions et des fantasmes d'Edwige ou de ce qui se passe réellement. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous fascine, les glissements de réalité Complètement, complètement. C'est quelque chose qui me fascine et c'est vraiment sur ça que j'avais envie de travailler euh, parce que je trouve que des fois dans la vie en tout cas moi j'ai cette sensation où je perçois, alors je sais toujours où je suis par chance et j'aurais pas envie d'avoir un vrai glissement où je perdrais pied mais par moment il m'est arrivé des fois des choses où, où, où je me dis mais attends est-ce que je ne suis pas en train de rêver Est-ce que je ne suis pas folle Comme par exemple, un jour, je rentre chez moi et il y avait quelqu'un dans mon appartement. J'ai dû sonner parce que j'avais laissé ouvert, j'étais sortie faire une course et je rentre, c'était fermé et il y avait quelqu'un. C'était en fait quelque chose de tout à fait concret mais très farfelu comme situation. Mais pendant une seconde, quand j'ai dû sonner pour rentrer chez moi alors que je vivais seule, là, c'est ce genre de moment où on se dit « « Ouh, attends, je suis dans un film de David Lynch, là, où je suis... » Et j'aime ce genre de, de moment où on ne sait pas bien où on est. Oui. Alors, euh, Edwige soigne son chagrin d'amour en se réfugiant à la montagne dans un chalet pour passer l'été toute seule. Et vous, anne frédéric Rochat, comment soignez-vous vos chagrins d'amour Alors, euh, je regarde des séries, je bois du vin, je mange des chips... Alors plutôt comme ça, Joli programme. Vous êtes aussi comédienne, euh, vous êtes aussi dramaturge, en sus d'être écrivaine, hein, ce roman est votre huitième roman. Pourquoi comédienne Quel plaisir trouvez-vous euh, à être sur scène Alors, c'est un plaisir très ancien, parce que moi, j'ai découvert euh, le théâtre, j'avais à peu près sept ans, et j'ai tout de suite euh, eu un coup de cœur. Alors, je, je suis quelqu'un toujours d'un peu timide, mais j'étais encore plus timide quand j'étais jeune, donc c'est pour ça qu'on m'a conseillé de faire du théâtre. Et c'est vrai que je me suis senti à ma place parce que je parce qu'on a un texte, donc on sait ce qu'on doit dire, on est regardé, donc on se sent un peu important. Après, on se rend compte avec l'âge que ça nourrit aussi peut-être une petite faille narcissique, qui est... voilà. Mais euh... après, on... il y a aussi d'autres choses qui viennent nourrir cet amour du théâtre, des choses peut-être plus honorables, l'amour des textes, euh... et puis l'envie la... d'entrer dans une histoire qui est aussi le, le, la démarche que je fais en tant qu'auteur, qu écrire une histoire, jouer une histoire, c'est pour moi un peu la même démarche et le besoin de me décaler de la réalité, vraiment, c'est cette soif des histoires et c'est pour ça que j'adore aussi lire ou regarder des films parce que des fois je trouve la réalité un peu dure et, et et les histoires ont un pouvoir extraordinaire. Justement, vous êtes une lectrice passionnée. S'il y avait un auteur, un auteur de chevet, un auteur qui vous accompagne depuis toujours, que vous auriez envie de nous recommander pour le découvrir. Quel serait-il Quelle serait-elle Alors là, comme ça, il y en a plusieurs, mais je pense à Peter Stamm, qui est un auteur suisse-allemand. Et j'ai découvert avec son livre de nouvelles qu'on m'a offert, Au-delà du lac, je crois. Et pourtant, je ne suis pas très recueil de nouvelles, mais là, j'ai eu un coup de cœur pour l'écriture. Et après, j'ai tout lu. Et je suis fan et j'attends toujours le livre suivant. Et je ne sais pas pourquoi. C'est atmos les atmosphères qu'il crée. Il y a quelque chose qui m'a touchée dans sa manière de voir le monde euh, où je me suis reconnue. Oui, quelque chose. La manière dont il décrit le monde et les rapports entre les gens m'a vraiment profondément touchée et, et parlé. Anne-Frédérique Rochat, merci. Et donc, notre conseil lecture du jour, Longue nuit et petit jour, euh, paru aux éditions Slatkin. anne Frédéric Rochat, merci. Merci Isabelle.